Aujourd'hui, j'ai envie de me remaquiller avec la palette Norvina volume 6, c'est-à-dire celle-ci, qui est très colorée, comme ça, vraiment super jolie. J'ai pas fait beaucoup de maquillage avec pour l'instant. Donc là, j'avais envie de faire quelque chose de, de coloré. Et donc, on va faire ça aujourd'hui. Alors, je pense que je vais commencer pour changer euh, par le coin interne. Et je vais commencer avec le jaune ici qui est le B2. J'ai déjà mis la base à paupières Beauty Bay en teinte numéro 2 qui est la couleur de mes paupières globalement. Je commence par le coin interne pour une fois parce que j'en ai marre de déborder trop vers mon nez. Parce que vu la forme de mes yeux, en fait ça me. ça me durcit le regard je trouve. Donc là je me suis dit que j'allais commencer par le coin interne pour. Essayez de bien définir justement euh, l'intérieur et pas venir euh, dégrader trop à l'intérieur de l'œil et trop vers, euh, vers l'arête du nez. Ensuite, sur le milieu de la paupière, je vais venir mettre ce vert très coloré qui est le B3. Pour l'instant, tout ce que je fais, c'est euh, l'appliquer sur la paupière. Je dégrade pas du tout, juste je mets la couleur en tapotant. En essayant de ne pas faire trop de chutes, mais bon, j'ai pas encore fait mon teint. Donc ça, c'est pas grave, je pourrais enlever s'il y a des chutes. Et comme troisième couleur dans le coin externe, je vais prendre ce bleu-là, qui est le B1. Pour l'instant, ça fait un petit peu drapeau, mais on va venir estomper tout ça. Alors, dans un premier temps, pour estomper entre le bleu et le vert, je vais venir prendre cette teinte-là, qui est la B4. On voit que c'est déjà mieux sur cet œil sur celui-ci il faut y aller petit à petit et faire vraiment de tout petits mouvements mais rajoutant un petit peu de matière mais pas trop trop non plus pour bien fondre les deux couleurs entre elles pour estomper entre le jaune et le vert. Je pense que je vais tester ce vert-là, le B5. Non, c'est pas une très bonne idée, j'en ai pas mis beaucoup heureusement. Je vais repasser un petit peu avec mon premier vert et je vais juste essayer de les fondre entre eux. Directement sans utiliser une autre couleur. Je viens aussi estomper avec la couleur B4 au-dessus du bleu et du vert dans le creux paupière. Je vais mettre de l'anticerne hors caméra et puis je reviens ensuite pour qu'on finisse le maquillage avec le red seal inférieur et puis je vais faire un petit liner aussi je pense. Voilà, à tout de suite La magie de l'anticerne et de la correction de couleur aussi. Bon, j'espère que.. Si j'ai quand même l'impression que ça s'est pas mal amélioré maintenant que j'ai fait ça. Et donc on va continuer par le red seal inférieur. Et je vais bah, reporter les couleurs vraiment le long du ras de cils, les mêmes couleurs que j'ai mis sur la paupière. Et pour terminer, je vais prendre le blanc mat de la palette pour faire un petit point de lumière dans le coin interne. J'avais mis du jaune en dessous, donc ça fait un jaune un peu pastel. Voilà. Et pour terminer, je vais prendre... La couleur E4 qui est ce bleu foncé et je vais faire un liner sur la partie externe, donc en partant à peu près du milieu de l'œil. Eh bien, je pense que ce maquillage est terminé. Moi, ça me plaît beaucoup. J'espère que vous aussi. Et puis, on se retrouve bientôt.